Donc euh, vous êtes ici sur le groupe euh, Facebook Camp Notre-Dame, qui a pour objectif de, de prier le chapelet en continu. Et donc euh, nous avons besoin de, de personnes pour euh, nous épauler. Actuellement, nous disons à peu près euh, un rosaire par jour. Et euh, nous avons besoin de, de personnes euh, pour nous épauler. Donc vous même si c'est pour prier un seul chapelet par semaine, je pense que vous aurez des grâces. Euh, Donnée par notre très bonne mère la Vierge Marie, qui, qui est médiatrice de toute grâce. Moi, je suis présent sur ce groupe Facebook Quand Notre-Dame, euh, le week-end. J'essaye de prier un rosaire le samedi et un rosaire le dimanche. Et euh, donc là, vous avez derrière moi une icône de, du Christ miséricordieux. Euh, qui, euh, qui vient d'une euh, révélation euh, à Sainte Faustine Kowalska, donc une Polonaise, du, une grande mystique euh, polonaise du début du XXe siècle. Et Jésus a. Donc elle voyait, elle avait des locutions euh, de Jésus et euh, Jésus lui a demandé de peindre ce, cette icône et il y a associé des grâces. C'est-à-dire que Jésus promet que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Il promet aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. Et donc Jésus euh, lui-même la défendrait enfin la défendra comme sa propre gloire. Alors moi j'ai cette version du, du tableau mais en fait Jésus euh, voulait plutôt euh, cette version-là c'est-à-dire que Jésus voulait les, les yeux baissés en fait. Euh, moi, je, moi malheureusement les, quand j'ai acheter cette icône, je ne le savais pas, donc les yeux, les yeux sont, nous regardent, mais Jésus voulait qu'on le peigne les yeux baissés. Alors, je vous invite vraiment à, à vous procurer une icône comme celle-ci et à la vénérer, à la mettre en valeur dans votre habitation pour pouvoir bénéficier des, des grâces donc de, de protection et de salut que Jésus accorde. Bien évidemment, il faut, il faut aussi respecter les, les, les cinq commandements, mais si vous êtes de bonne volonté, vous avez toutes les grâces nécessaires pour euh, associer à cette image. Et je voulais aussi prier euh, pour la paix en Europe, pour la paix en Ukraine, et par les saints patrons de l'Europe. Saint Benoît de Nurcie, protégez l'Europe, priez pour elle. Saint Cyril des Méthodes, priez pour l'Europe, protégez-la. Sainte Brigitte de Suède, priez pour l'Europe, protégez-la. Sainte Catherine de Sienne, priez pour l'Europe, protégez-la. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, priez pour l'homme, protégez-la. Et je voulais aussi prier euh, la prière de Notre-Dame de tous les peuples. Donc euh, c'est une apparition de la Vierge euh, dans les années 50 euh, dans les Pays-Bas, Amsterdam. Et elle a révélé une prière. Donc je voulais la, la, pri la prier avec vous parce que euh, je pense qu'elle est particulièrement euh, appropriée en ces temps euh, délicats où la paix mondiale est en jeu. Donc c'est la, la dame de tous les peuples, notre dame de tous les peuples, la Vierge Marie. Euh, Seigneur Jésus Christ, fils du Père, envoie présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'il soit préservé de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la dame de tous les peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Amen. Donc je vais la redire. Seigneur Jésus Christ, fils du Père, envoie présent ton esprit sur la terre.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 Par la méditation des mystères glorieux, nous verrons qu'en mourant avec et dans le Christ, nous accédons au complet épanouissement de notre être, dont, sur la terre, nous n'avions aucun pressentiment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous prions, Seigneur, dans ta divine volonté, immerge-nous dans ta divine volonté, immerge toutes les âmes dans ta divine volonté. et euh, multiplie les grâces à l'infini multiplie les grâces de conversion à l'infini multiplie les grâces de protection à l'infini multiplie tes grâces de bénédiction à l'infini pour toutes les âmes passées, présentes et futures et nous nous unissons avec tous les anges, tous les saints toutes les âmes du purgatoire, toute l'église du Christ tout ton corps mystique pour que tu délivres un déluge de grâce un déluge de, de paix dans les cœurs que ta vérité se fasse dans toutes les consciences euh, voilà, accorde-nous la paix et, et tous les dons de, de ton Esprit Saint euh, accorde tous les dons de l'Esprit Saint euh, à, à, à toutes les âmes et euh, apporte la lumière à toutes les âmes sur, sur ce qu'elles doivent faire et donne-leur la force d'accomplir ce qu'elles ont vu devoir faire au nom du Père et du Fils et des Esprits, ainsi soit-il je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible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 Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand tu mets une graine en terre, cette graine ne peut donner vie à une plante que si elle meurt.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 Je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allait qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux les morts qui, dès maintenant, meurent au service du Seigneur. Ils pourront se reposer de leurs durs travaux, car le bien qu'ils ont accompli les accompagne.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 Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il reviendra à la vie, ce sera un corps animé par l'Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis.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 Le temps de chercher Dieu, c'est la vie. Le temps de le trouver, c'est la mort. Le temps de le posséder, c'est l'éternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.